Mon nom c'est Nana Dante Thierro, je suis Malienne et je suis experte en hydroécologie. Donc j'ai travaillé 35 ans déjà, donc 10 ans avec le gouvernement du Mali, au ministère de l'eau, d'abord au barrage de Sélingue, ensuite à la DNH et j'ai fait 20 ans à l'ambassade des Pays-Bas comme conseillère de développement. J'ai connu ACVO en 2013 lors d'une visite d'une délégation du Mali aux Pays-Bas, organisée par l'ambassade et le partenariat néerlandais de l'eau, MWP. Et au cours de cette visite, il était prévu donc de visiter ACVO qui a présenté un peu son travail. Bon, d'abord, c'est un titre prestigieux et, que, et un honneur, donc je ne pouvais pas refuser. Euh, deuxièmement, avoir des valeurs que je partage, parce qu'après 20 ans dans la coopération au développement, donc euh, je suis d'accord avec l'idée de rendre à travers des outils cette euh, aide au développement plus transparente et plus efficace. Et enfin, je pense que j'ai des compétences qui peuvent aider AGVO. J'ai un contrat de mission avec Agvo qui dit que je, je représente AGVO. Ça veut dire, comme tous les ambassadeurs, donc autant auprès des acteurs gouvernementaux que non-gouvernementaux, auprès du secteur privé, etc. Ensuite je dois appuyer à Go pour faire la promotion de ces outils, identifier de nouvelles opportunités. En gros, donc je peux résumer que c'est une fonction de représentation, une fonction de, de conseil. Peut-être c'est des, des points à améliorer dans la collaboration. Euh, j'ai pas toujours l'opportunité, puisque je ne suis pas au bureau ici, euh, d'être informée de, en temps réel de, des activités. Ça veut dire que pour moi j'ai du mal à mesurer la charge de travail de l'équipe. Oui et non. Oui, parce que, comme je vous ai dit, euh, je fonctionne maintenant avec un contrat de mission. Donc, j'ai un premier contrat avec une durée, comme tous les contrats. Et non, parce que tant que la vie, je peux avoir une valeur ajoutée, je pense que la collaboration peut se poursuivre. Ce n'est pas un élément ou une situation, mais je pense que c'est une appréciation globale que j'ai été impressionnée par l'engagement de cette équipe qui a commencé à deux personnes dans une situation euh, au Mali qui n'était pas du tout facile et les résultats auxquels ils sont parvenus en si peu de temps des résultats concrets euh, le conseil c'est d'éviter de, de tomber un peu de, dans la routine. Je pense qu'il faut se mettre dans le cadre du pays. L'eau, c'est une, une ressource importante. Mais le développement du Mali euh, est basé sur surtout l'agriculture. Donc c'est pour ça que je, je n'ai pas arrêté de dire qu'il faut essayer de percer dans ce secteur. Peut-être ce qui manque un peu, c'est d'aller sur le terrain au Mali. Le premier souhait c'est que cette coopération puisse continuer euh, au-delà de, de toutes les peut-être s'il y a des difficultés ou des succès. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défis pour Akubo au Mali, c'est de se faire mieux connaître parce que j'ai l'impression que bon, à part les partenaires qui ont des projets concrets, on, on est une assistance technique qui a vraiment une valeur ajoutée pour améliorer le travail dans le développement. Non, mon dernier mot c'est merci à vous et bravo.